Donc, euh, moi je m'appelle Damien, je fais de la guitare et je chante dans Ititanita. E euh, moi je m'appelle Michel et je fais de la guitare et de, je chante aussi. Euh, moi c'est Elliot et je fais de la basse et parfois je chante aussi. Moi je m'appelle Brian et je fais de la batterie au sein de Ititanita. E moi je suis Jérôme et je fais le son de Ititanita. E et je cherche mon bon. bon, studio. <rires> <sum> Et euh, on s'est rencontrés à Liège. Oui, oui, Michel, à l'époque où il s'appelait encore Mike, jouait dans un groupe qui s'appelait Malibu Stessi. Et puis... Euh, Metallica, Metallica en fait. Et on, on s'était croisés à un concert, parce qu'on se connaissait déjà euh, d'avant, et puis à un concert, on, un concert de Brains, un notre groupe, BRNS. Iron uh, Maiden. On a, on s'est dit, ah tiens, on commencerait bien un nouveau projet, et puis ben euh, ok, on a répété le jeudi suivant, et puis c'est comme ça que ça a commencé, c'était en 2012, et donc euh, c'était pas le même line-up, enfin si nous deux oui, mais euh, c'était pas le même batteur, ni le même bassiste. Mais on, on respectait déjà le, les règles sanitaires à l'époque, on jouait masqué on avait du gel, on avait c'était un groupe déjà avant-gardiste, ouais, truc. On a plusieurs fois dit, c'est vraiment de des gens, regardez ça. C'est vrai. Allez, on le dit toujours même. Ça s'est passé comme ça. Donc, c'est plutôt vous deux à la base, en fait. Ouais. À la base, c'est <rire> oh, Allez, s'il te plaît, Mike. On maintenant. Donc, oui, on a monté le projet à deux. D'ailleurs, les, les, les six premiers mois, on n'était que deux. Il n'y avait pas de batterie, pas de, euh, pas de basse. Ça veut dire que. Euh, c'était <rire> mes cachets, c'était la grande oui, C'était que deux. Et puis après, on a, on a, on a senti le besoin d'avoir un bassiste et un, une batterie, donc on a fait ce qu'il fallait pour avoir un batteur et un bassiste. On a trouvé un Efficace. François ouais. Castella et euh, Verbey Christophe Malpa. Et Christophe Malpa. Ouais, c'était <rire> voilà. Voilà. la section rythmique de l'époque. On les salue au passage. On, on les salue, salue au, au garage, passage d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de la genèse On a sorti 4 disques jusqu'à présent, et le cinquième est fini et sortira euh, le 5 mars 2021. Sauf si le confinement. Mais on le sort quand même. <rire> Malgré le confinement. le confinement. Mais il y aura probablement le troisième confinement en mars. Ouais. Et pour la petite histoire, moi je connaissais très bien Michel. Parce qu'en fait, euh, enfin, un jour ils m'ont appelé pour faire un, un essai avec eux, parce qu'ils cherchaient un nouveau batteur, c'était il y a 3-4 ans je pense. Et euh, moi je connais Michel de l'époque de Malibu ici parce que j'avais un autre groupe avec qui je tournais énormément, Michel aussi. Et en fait on se croisait tout le temps, donc je connais Michel depuis très longtemps, et Damien en fait, je ne pensais ne pas le connaître, mais il s'est avéré que je le Merci. connaissais. Il avait juste sans oublié! Je connaissais Damien <rire> parce qu'il bossait pour des labels, il était venu jouer avec d'autres projets à des festivals qu'on avait organisé avec un de mes groupes. Donc finalement, euh, la boucle est bouclée. Et, Et euh, j'ai présenté euh, ouais. le gamin ici, Eliott, ouais, qui est la vraie jeunesse du groupe, en ouais, fait, le plus jeunesse. jeune du groupe bien plus jeune que tout ça. Il a 10 ans de moins que moi, euh, 20 ans de moins que Michel. <rire> en fait Eliot j'ai eu comme élève, moi enfin, j'étais ans CM2 je crois. Euh, j'ai M2 d'avant et j'ai eu Eliot comme élève. Et, et, et voilà. J'ai euh, dit ah tu fais de la basse quoi. A <rire> l'époque j'en sais pas. A l'époque j'étais juste et, et, euh, euh, ben, Voilà j'ai adoré son jeu de basse. <rire> mais en fait ben c'est globalement du rock et c'est très nerveux voilà on est, on est relativement calme beaucoup plus calme que ça d'habitude mais on est des gens relativement calmes et par contre sur scène c'est très très tendu nerveux ça va fort ouais. Ouais. Qu'on écoute plus de... ouais, des choses assez différentes à la base. Brian a bon. plus côté, euh, je crois, rock dur. Euh... Metal même pas Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Deftone, c'est des choses plus euh... néo-métal, j'ai envie de dire. Nu. Nu-métal, plus, mon, mon côté. Euh... Ça, c'est vrai. Après, j'aime beaucoup euh, l'énergie que Dave Grohl a amené, par exemple, dans, dans Nirvana. J'adore ce, ce mec, j'adore mm. son, son jeu de batterie. Avec des répétitions, euh, des parties de batterie très simples, enfin très simples. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment souvent ABC. Ça met en, en même temps euh, ce côté où les gens arrivent à se raccrocher facilement. Ok, le batteur fait ça, le coup, dans le repas, c'est ça. Et ça, ça me plaît, ça m'a toujours plu. Mais j'ai quand même aussi le, mon influence musicale, c'est vraiment oui, le, le nu metal tout ce qui est corne, voilà, ce genre de choses. Mm. Tu réfléchis non, non, ben non moi là-bas, c'est vrai que c'est plus toner et plus. Enfin euh, euh, voilà, c'est encore un différent, mais je trouve que ça sert à rien de s'étendre. temps spécialement, es un un toi. Joshom c'est un peu mon héros. Oh. Ouais. Joshua mais mais Demon Alba. Ouais, je héros. Mais, ouais. Mais, ouais. Mais après, on s'est à sur des choses communes, et puis, voilà. Oui, mais... et puis on partage. Ce que j'aime bien aussi ici, c'est qu'on on partage souvent. Tiens, Mike m'envoie par exemple. Ah, écoute, ce morceau-là, j'aime beaucoup ça. Par exemple, il m'a fait découvrir un ou que j'appréciais pas. C'était Sonic Youth par exemple, à l'époque. En fait Mike m'a parlé de Sonic Youth, j'ai écouté Sonic Youth et en fait je me disais ok d'accord, je m'y suis retrouvé donc en fait ce qui est bien c'est de, de, de, que je, dans le groupe on aime partager les, les influences que, que chacun a, on a du, on a du temps, temps aussi un pour peu, des ouais. choses quoi, ouais, voilà, on passe ouais. beaucoup de temps, on passait dans l'ancien monde beaucoup de temps dans des camions, Mais bah, dans un camion qui rentre pas le, le même. tout dans le même, donc on a beaucoup de temps pour écouter des choses, donc euh... Un groupe comme Hot Snakes, que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, le chien m'a fait découvrir ça. Il y avait ce côté où Damia c'était fort. Il y avait aussi le côté électro, que on s'est rapproché avec ça aussi. Tout ce qui était twin et ce, et ce genre de choses. C'est vraiment très polyvalent. Donc, on sent bien euh, les influences d'affectuine dans ce qu'on fait. <rire> <rire>